Comment est-ce qu'on peut imaginer des choses nouvelles Comment est-ce qu'on peut co-construire des idées Le principe, c'est de mixer un maximum le public pour avoir des, des idées qui vont rebondir l'une sur l'autre. On va avoir des profs, on va avoir des étudiants, on va voir des gens des, des services euh, administratifs, on va voir des extérieurs, on va voir des personnes d'autres universités. Souvent on a un petit peu, euh, on a des idées et puis oh, ben, oh, le train-train est là, on ne on, on, on les, on les exporte pas, elles restent dans, dans notre esprit. Ici, c'est de faire en sorte que ces idées qu ce qu'on aimerait bien avoir devenir, eh ben, on peut les concrétiser. Et pour les concrétiser, la première chose à faire, c'est en parler à l'extérieur. Alors les idées innovantes, effectivement c'est ce qu'on veut, on veut sortir du cadre. Pour le moment, lorsqu'on regarde l'ouverture internationale, on l'a par la mobilité des étudiants, donc les étudiants qui vont par exemple en échange Erasmus, on l'a par les étudiants internationaux qui sont dans nos auditoires. mais ça reste encore assez modeste en nombre, et donc le véritable défi, c'est de rendre une université ouverte, internationale et inclusive, qui permet à tout le monde, quel que soit... Euh, son background, euh, de, de, de s'ouvrir en fait à cette richesse interculturelle. Ce qui est très sympa c'est que tout le monde donne ses idées et donc du coup c'est très interactif et on est très, très fort dans la création, dans la créativité. C'est un peu l'intelligence collective qu'en groupe, dans, ensemble on peut euh, Arriver à créer un chouette projet. On apprend beaucoup des autres et puis on essaye de partager le fait que les hautes écoles ont aussi leur place dans le paysage de l'enseignement supérieur. C'est assez génial parce qu'il y a des idées qui fusent partout et, que, et la méthodologie de travail est vraiment très chouette. C'est particulièrement intéressant de, de, de vivre cette expérience de l'intérieur et d'avoir euh, les... Euh, de voir comment ces outils sont, sont mis en place pour, pour nous stimuler. Je trouve que c'est un côté assez stimulant, le fait qu'on qu soit, qu soit aussi euh, euh, tenu par le temps, parce que du coup ça, ça donne envie de, de se dépasser, d'y arriver, c'est comme si on mettait un chronomètre à la fin d'une séance de sport, quoi tout simplement. Je pense que ça va aller, il reste un quart d'heure, on sera prête. <rire> Euh, mais dans un laps de temps très court finalement ils ont réussi à produire des idées qui étaient vraiment, qui étaient vraiment très très sympas et aussi à pouvoir les condenser dans un pitch qui, euh, qui va durer plus ou moins trois minutes. Donc euh, par gagné gagner quoi. And not so much pour être in tout ces espace qui donnerait accès à d'autres services qui sont situés ailleurs dans le Varaneuve. Et est-ce que c'est vu comme le lieu, euh, le, le premier point de contact pour tout qui est étranger et débat euh, dans la communauté UCOI Il faut compter euh, trois mois avant et puis encore deux mois après. Pourquoi trois mois avant Parce qu'au départ, il faut évidemment lancer l'idée, il faut définir les thématiques, il faut une feuille de route. On aime bien, bien se sentir un peu acteur de notre université, on se sentir engagé. Nous te proposons de choisir parmi un panel d'activités. Ce sera donc prévu de dire, cette idée-là, je vais être tenir au courant. Je veux savoir ce qu'elle va devenir. Et puis, à le degré supérieur, non seulement je veux savoir ce qu'elle va devenir, mais je peux y participer. Donc moi, je, je m'engage à porter cette idée-là. C'était mon engagement au départ quand on s'est lancé sur le « international. Faire part des différentes idées qui ont eu place durant tout le processus, dans les différentes instances de l'université qui s'occupent de politique internationale, l'engagement est pris.